Pour transformer une image de PNG en JPEG, on l'ouvre avec GIMP, et on fait fichier, exporter comme, et on renomme à la fin le PNG en JPEG. On choisit la destination du fichier. On peut mettre la qualité à 100%, et voilà, on a l'image à présent en JPEG.